Bonsoir, euh, jeudi 5 octobre 2017, émission radar numéro 26. Alors juste avant de venir, j'ai vu que la CRIRAD avait, avait lancé une, une alerte. Donc il euh, y a du ruthénium 106 qui est un radionucléide artificiel, dans l'air ambiant en Europe. Donc euh, effectivement, ça va être peut-être un petit peu comme la dernière fois avec l'iode. on en parlera plus tard, mais c'est depuis fin septembre, début octobre, qu'on retrouve ce radionuclide artificiel, donc ça veut dire qu'il est le résultat d'une fission nucléaire, et on ne sait pas du tout quelle est la source. Par contre, eh bien, les pays qui, sur lesquels on a mesuré ce ruthénium 106 sont la Norvège, la Finlande, la Pologne, l'Autriche, la République tchèque, la Suisse et l'Italie. Pour le moment, enfin sur les balises et les filtres qui dépendent de la CRIRAD donc dans la vallée du Rhône, ils n'ont pas encore détecté le ruthénium 106, mais bon, ils vont continuer les mesures. Donc voilà, c'est l'info du jour, j'ai su ça quelques minutes avant de partir et de venir à République, République pour notre ami Ali, parce que c'était les deux ans, ça fait maintenant deux ans, donc depuis octobre 2015, que tous les jeudis sans exception des gens comme Asna, des gens comme moi, des gens comme Marc, des gens comme Jean-Baptiste se réunissent. Et pour... Bruno Et Bruno, <rire> Toyo, qui malheureusement ne peut pas être là. Raphaël o Luxman, nous fait défaut ce soir, mais ah, bon, on sait qu'il était là voilà, au début. Voilà, voilà, tiens. Raphaël Luxman n'est pas là ce soir, mais on sait qu'il était là au début, donc on est désolé qu'il ne soit pas là, il doit être pris par d'autres oh, en engagements. Bon, on l'a relancé, on a relancé tous les amis, Marie aussi, donc... Mais bon, l'important, c'est qu'on soit là ce soir, et je sais qu'ils nous soutiennent, on ne leur en veut pas, bon, des empêchements, Pierre va peut-être arriver tout à l'heure, euh, <coughs> voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on soit euh, au taquet depuis deux ans, aujourd'hui, pour Ali et tous ceux qui sont emprisonnés dans les prisons de Riyad, parce qu'ils se sont révoltés contre, durant la révolution arabe pour, plus de, pour, pour, pour une vraie démocratie. Voilà, et, et donc, le... La chose essentielle par rapport à ce deuxième anniversaire, c'est que malheureusement, le 11 juillet dernier, on, on a Amjad, que, dont on peut voir la vignette en bas, euh, Amjad lui a été euh, décapité le 11 juillet dernier, au moment où M. Le Drian, qui je crois est le, le ministre des Affaires étrangères et qui avant était le meilleur vendeur, des, de, le meilleur représentant des marchands d'armes à l'étranger, donc, ce ministre des Affaires étrangères a signé le 11 juillet 2017, le jour où Amjad a été décapité, un partenariat euh, industriel et technique de 25 ans avec le Qatar, qui est, paraît-il, avec l'Arabie saoudite, un des principaux financiers du terrorisme international. 25 ans pour l'exploitation d'un gisement pétrolier offshore au Qatar. Et là, on a le ministre de la Transition écologique, écologique qui a été particulièrement discret. Voilà, parce que il est très important pour lui de taxer euh, les véhicules diesel, mais de ne surtout pas toucher au kérosène des avions et encore moins au fioul lourd des bateaux qui représentent pourtant l'immense majorité des pollutions atmosphériques euh, qui, euh, dont le dérèglement climatique euh, est une conséquence et non une cause. Et donc moi je suis allé à Alternativa et j'ai entendu des choses qui me font un peu frémir. Euh, à un moment il y avait Hervé Camps, j'étais un débat et je me suis permis de dire que, à part la grande extinction d'espèces actuelles, qui est liée directement à la déforestation et aux activités industrielles humaines, ça on le sait, et donc ce qu'on appelle, ce que certains appellent le réchauffement climatique, mais en réalité le dérèglement climatique est lié à ces activités industrielles, eh bien il y a eu une très grande extinction d'espèces. 95% des espèces ont disparu il y a. 252 millions d'années et donc c'est ce qu'on appelle la, la transition Permien-Trias et donc à cette période on a longtemps cru, les scientifiques croyaient que c'était lié justement à un réchauffement climatique mais il y a quelques mois il y a eu, eu, des équipes scientifiques qui ont déterminé que c'était lié à un phénomène de trappe, donc les trappes de Sibérie c'est-à-dire un super volcan qui a relâché énormément de poussière euh, atmosphérique et donc ça a masqué les rayonnements du soleil, ce qui fait que la végétation est morte, que toute la chaîne alimentaire a été brisée, que ce CO2 qui a été relâché parce que les, les plantes ont pourri, eh bien, a acidifié les océans, ce qui fait que les grands nautiles ont eu leurs coquilles qui ont disparu et donc on a eu 95% des espèces qui ont disparu. Et il faut remarquer aussi, comme l'a souligné plusieurs fois, le directeur de l'Institut de géophysique de Paris, M. Vincent Courtillon, que les périodes de réchauffement climatique globaux, et il y en a eu plusieurs pour la biosphère terrestre de, depuis les milliards d'années qu'existe la Terre, ont toujours été favorables à la biodiversité, parce qu'effectivement, plus il y a de particules par million de CO2 dans l'atmosphère, et eh bien plus il y a de briques élémentaires biologiques pour nourrir cette biodiversité et donc aujourd'hui ouais, on a des gens qui à travers des conférences intergouvernementales de l'ONU désignent souvent même ce qu'on appelle les gaz à effet de serre donc le CO2 mais au delà le méthane ou comme à une époque le chlorofluorocarbone qui servait euh, en tant que fréon sur les appareils de réfrigération et eh bien la seule personne qui a eu raison à cette époque c'était M. Aroun Taziev, un, encore un vulcanologue, eh bien, on, re, on retrouve les phénomènes de trappe de Sibérie, il avait dit, on est en train, train d'interdire les chlorofluorocarbones, alors que, effectivement, ils sont une raison de, de disparition de l'ozone dans la haute atmosphère, mais aujourd'hui, si vous allez sur Wikipédia et vous tapez « trou dans la couche d'ozone », vous allez découvrir que le trou dans la couche d'ozone est saisonnier, donc il s'agrandit et il se réduit annuellement, et que donc à aucun moment l'interdiction du, du chlorofluorocarbone a été une interdiction pour l'écologie. Il s'agissait pour les pays occidentaux de l'interdire pour faire en sorte que les pays pauvres, parce que le brevet arrivait en terme, et donc chacun allait pouvoir produire des groupes froids avec du fréon, et donc pour conserver le monopole il fallait mettre d'autres techniques en place et interdire au niveau international le CFC. Et on le voit, les gens qui parlent de réchauffement climatique global, déjà euh, ils disent des, des bêtises immenses, parce qu'il ne s'agit pas d'un réchauffement climatique global, il s'agit d'un dérèglement, dérèglement climatique, et ça correspond à d'immenses réchauffements sur des zones, oui. à des refroidissements sur d'autres, voilà. et surtout à ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Et donc, les réfugiés climatiques, il faut comprendre qu'aujourd'hui, en Europe, il y a un phénomène qui est lié au, à un réchauffement local au niveau de la Norvège, où là, la pluviosité augmente et donc la salinité en surface de l'eau de mer diminue et ce qui fait que le Gulf stream plonge et donc le golf stream qui juste à présent modérait apportait de la chaleur en hiver comme il va plonger il va se refroidir et les hivers globalement dans les années à venir on le sait scientifiquement vont devenir plus rigoureux donc on voit bien ça va être l'augmentation des vitesses moyennes des vents, donc on va avoir des phénomènes cycloniques dans des zones qui jusqu'à aujourd'hui ne l'étaient pas vraiment, euh, des orages beaucoup plus violents, et aussi on va avoir un, un très fort différentiel avec une alternance de temps sec et chaud et de temps froid et humide. Donc une fois cette mise au point faite, effectivement on va pouvoir partir sur malheureusement ce qui se passe sur la Terre, et là on a Asna qui est... Qui est venue pour nous parler de ce qui se passe au Soudan. Voilà, elle, elle reviendra. Donc elle, elle, me préviendra, elle me préviendra quand elle pourra revenir là-dessus. Donc, transition écologique. Ah oui, tra trans transition écologique. Alors, et, alors ça ne veut rien dire. C'est-à-dire avant, on parlait de transition énergétique. Et là, on a un la transition écologique. Alors, pourquoi Parce qu'il s'agit, en fin de compte, de, de souffler dans les autobus. Euh, non, il, il s'agit de, de, de novlangue, c'est-à-dire de raconter n'importe quoi. Il n'y avait pas de transition énergétique, déjà, parce qu'on est dans un pays où on avait promis de fermer, par exemple, les deux vieux réacteurs de Fessenheim, qui sont de même technologie que les réacteurs de Fukushima. On avait promis ça avant les élections de, présidentielles de 2012. Et une fois les élections passées, on a dit « on ne peut pas, mais c'est promis, avant 2017, on va les fermer ». Arrivé à la veille des déchéances pestilentielles, eh bien on a dit « non, euh, on fermera Fessenheim après, en, en 2019, mais à la condition que l'EPR ouvre ». Et le 10 octobre prochain, qu'est-ce qui va se passer L'autorité de sûreté nucléaire, donc c'est une chose atroce comme si le nucléaire pouvait être sûr, l'ASN, va être en procès parce que l'ASN se propose de, de laisser installer une cuve de réacteur euh, dans le Cotentin, à Flamanville, pour le réacteur EPR, et cette cuve n'a pas passé de manière brillante les tests des normes de sécurité. Donc aujourd'hui, on a une autorité de sécurité nucléaire qui va permettre d'installer une cuve dont elle sait qu'elle est dangereuse. Et c'est ça qui va conditionner la fermeture de vieux réacteurs qui sont hyper dangereux. Alors moi je dis... Mais en fait on risque rien. on risque Si, on ne on risque strictement rien. C'est-à-dire que les gens qui craignaient qu'il n'y ait pas de catastrophe nucléaire en France, eh bien ils vont en être pour leurs frais. Il y aura une catastrophe nucléaire en France. Elle est prévue, et l'administration et les politiques travaillent euh, à, à d'arrache-pied. Et donc c'est une catastrophe programmée. Donc moi je serai le 10 octobre au palais de justice de Paris parce que j'estime que la justice a l'occasion, la justice française a l'occasion de faire barrage à quelque chose d'immonde et d'éviter une catastrophe nucléaire en France. Et donc pour une fois, je le dis franchement aux magistrats, messieurs, mesdames, entre vos mains va se dérouler l'avenir énergétique de la France. Ne ratez pas ce rendez-vous parce qu'il est très important au niveau sanitaire et au niveau social. Et au niveau social, actuellement, ben, il faut bien avouer. moi j'ai des, des nouvelles, et d'ailleurs tout à l'heure, on va appeler notre ami Éric Pététain et, et, et Muriel, qui sont sur la ZAD doloron sainte marie Donc ce sont des gens qui sont à un endroit pour contester quoi 3 km de route, pas d'autoroute, à plus de 65 millions d'euros. Pourquoi Parce que des ouvrages d'art, tunnels, dans la vallée d'Aspe, dans les Pyrénées, il faut, pour rejoindre justement cet axe qui va faire France-Espagne, pour faire passer beaucoup de camions, ce qui est franchement très bien pour l'écologie, eh bien, il faut terminer cet embranchement sur l'axe la euh, 7, exactement. Et, et, et, et, et ben, eux, ils sont sur place. Et, et Comme l'arrière-saison n'a pas été très belle, on n'a pas eu un été indien, ils étaient sous la pluie. et les pouvoirs sont gênés parce qu'ils ont fait les forages préparatoires. Mais par contre, ils ont trouvé un moyen. Ils se sont dit, voilà, cette ZAD, on va la torpiller. Et comment ils vont faire Eh bien, ils ont mis le fisc sur le coup. Parce que le fisc, il faut voir que quand vous volez des centaines de millions d'euros, il est capable de... De quoi vous avez parlé de, de, de la dame qui est directrice du, du FMI. Avec Bernard Tapu... Mais de quoi vous parlez Bernard Tapu des, des centaines de millions d'euros. Parlons de choses sérieuses. On a Eric pététain qui, parce qu'il a toujours plaidé pour les transports euh, euh, toujours gratuits, a des amendes de train. Et donc ces amendes SNCF cumulées avec les majorations, le fisc a évalué ça à 37 000 euros. Et donc le 17 octobre, Eric Petitain va être en procès, il va certainement aller en prison pour des amendes, parce que franchement, c'est un type extrêmement dangereux pour l'écologie en France. Il va empêcher que les camions passent en nombre entre la France et l'Espagne. Il faut vraiment faire quelque chose contre tous ces terroristes, les Cédric roule là, tous ces gens-là. Mais, mais, bah, ne, ne ris pas, Jean-Baptiste, s'il te plaît. Ah bah, Est-ce que tu peux parler de ce danger que représentent tous ces inconscients Oui, bah, de toute façon, on, on sait bien que... Euh, à... Durant la COP21, je ne sais plus si c'était avant ou pendant la COP21, on a, on a mis en résidence surveillée une vingtaine de, de militants euh, écologistes, et, et ça c'est totalement euh, inadmissible. Je m'en étrange d'ailleurs, parce qu'on vit vraiment dans un, un, un état répressif en fait, hein, et on voit même qu'avec Macron ça continue, puisqu'il faut dire, euh, là du coup je rebondis sur euh, une info récente, dont tu, tu, tu, tu, tu es au courant, Roger c'est que lundi matin, il y avait une manifestation de la PHP. Donc, euh, qui a été les... comme, voilà. comme, comme, comme si c'était des Catalans. Voilà, c'était le, pour les, les services publics de la santé. Et ben, ils ont reçu des gaz lacrymogènes. C'est inadmissible parce que ce sont de, vraiment des, des, des gens comme toi et moi ou d'autres qui militent pour le social, l'environnement ou la paix, qui et sont oui, dans la non-violence totale. Et là, on voit bien que ça se passe très mal avec Macron. Et j'ai vu d'ailleurs un tweet d'une dame que je, que je respecte qui s'appelle Aude Lancelin, il déclare carrément que le régime de Macron, c'est un régime euh, répressif, hein. c'est la carotte et le bâton. Il te propose quelques miettes et en même temps, derrière, il on sent la matraque qui te, qui te gratouille les chines pour, euh, pour, pour, pour ne pas dire plus. Voilà. Mais Donc, tu, euh, tu, tu parles de carotte par rapport à Amiens à... Non, non, je parle de carotte, pas seulement pour les buralistes, parce qu'ils ont fait une manif aussi, eux. <rire> Et d'ailleurs je dis entre parenthèses qu'ici on est, on est très, peu pas. très peu nombreux à fumer, on ne fume pas. Hein Moi, je fume pas ouais. On ne veut pas engraisser l'État on et on veut vivre longtemps pour continuer à manifester pour un monde meilleur. Et donc <rire> la, la carotte, c'est les, les miettes qu'il qu veut nous accorder, c'est-à-dire euh, euh, une légère augmentation pour certaines retraites de 0,8, mais ça concerne très peu de monde, en fait, finalement, c'est que c'est des militaires et je ne sais plus qui, hein, qu certains personnes dans le privé. Et puis il, il, il dit qu'il baisse les, la taxe d'habitation, mais tout, tout ça, c est, c est, en, en fait, c'est un. C'est de la poudre aux yeux, quoi, parce que ce qu'ils donnent d'un côté, ils le reprennent de l'autre. Mais ils en reprennent plus Et ils déshabillent Paul, c'est-à-dire Paul, bah, c'est tous les pauvres et la classe moyenne qui les déshabillent ouais, ouais. pour habiller euh, ouais, euh, ouais. Pierre. Et Pierre, c'est tous les riches, quoi. Mais voilà. moi, je croyais que Paul emploie... La oui, tu croyais que Paul emploie, maintenant oui. en fait c'est Pierre qui désemploie est Pierre et qui et qui, c'est Pierre qui descend <rire> et donc Pierre et vacances est sûrement coupable dans l'affaire mais parce que ouais. de coup on peut donc, même pas on prendre est de... Pierre, on, va de... on ouais. peut même pas prendre de vacances d'ailleurs avec Pierre et vacances et les autres parce que justement euh, euh, et puis Vincent Milan dans un pré enfin bon c'est le délire il nous reste plus que l'humour pour essayer de s'éclater un peu si l'humour et l'amour la, parce que ce sont ceux finalement qui font le plus l'amour ce sont les militants environnementaux, sociaux et de paix car les autres ne savent pas vivre et, et nous empêchent de vivre alors on a, on a effectivement actuellement des, beaucoup de militants écologistes qui, qui vont être en procès donc on a vu le 10 par rapport à la SN on a vu le 17 à peau par rapport à Éric Pététain. On a le 20 par rapport à Frédéric Ragenes. J'en profite pour le saluer au passage, parce qu'il s'agit quand même d'un automédia, de quelqu'un... Qui, comme notre amie Clémentine qui tourne ce soir, euh, d'ailleurs, tiens, tu peux faire un petit tour sur Clémentine, s'il te plaît euh, Voilà, donc nous, nous sommes en direct. Clémentine auto-produit un documentaire sur, euh, sur notre ami euh, Jean-Baptiste. Et donc, je vais donner à signaler, parce que, euh, à ton radar, c'est du direct. Et euh, à chaque fois, le direct, c'est pour surprendre, c'est pour dire des choses, pour bon, s'attendre à ce que ce soit dit. Et est-ce que tu as enfin des infos sur le sujet Oui, elle ah, cherche donc, elles encore. Voilà, parce qu'effectivement, actuellement, dans beaucoup de pays, parce que nous ici, on a les deux fesses dans le coton. C'est-à-dire que même si quelqu'un a un toit et qui touche le RSA, il peut réussir à survivre, même si c'est très dur. Mais il y a des pays où on meurt euh, très facilement et très rapidement, et où le simple fait de revendiquer des droits essentiels euh, te conduisent directement euh, dans un trou. C'est-à-dire que. Le, le, je dirais la montée du fascisme qu'on vit dans nos pays est encore une rigolade par rapport à ce que vivent les gens au Soudan ou au Yémen. Mmh. Où au Yémen, ils sont bombardés quotidiennement. En Palestine Oui, en Palestine Quotidée. aussi. Alors, la Palestine, ce qui est important de souligner. Et les Rohingyas. Oui, les Rohingyas. Mais ce qui est important de souligner pour la Palestine, c'est que souvent, il euh, y a des gens qui ont des propos qui sont. C'est-à-dire qu'on arme les corps sur la Palestine, mmh. donc on entend des gens qui disent oui, les « Oui, les Israéliens, déjà, cette généralité des Israéliens, il y a beaucoup d'Israéliens qui vont dans des manifestations pour la paix, ah qui oui. sont, qui qui ils sont pour qu'on arrête les bombardements sur dire, la pas. bande de Gaza, qui sont pour la reconnaissance et pour empêcher les colonies. Donc déjà, ce, ce gl cette globalisation de l'Israélien, mmh. c'est une, une, une, criminel. Mmh. » Il y a un gouvernement israélien, et ah, il y a une coupable, population, c est, c est voilà. Et les peuples sont rarement coupables, Ils veulent la paix. les peuples veulent la paix. Mmh. Et moi je pense que tous les peuples qui vivent actuellement en Palestine, sont des peuples qui vivent la paix, même ceux qui se revendiquent, certains d'Israël. Mais, pour parler plus nettement, il faut bien dire quel est le problème de fond. En face de la bande de Gaza, qu'est-ce qu'il y a Il y a la Méditerranée, et jusqu'à présent, L'Europe avait donné des subsides pour qu'on y ouvre des ports, pour qu'on désenclave justement cette zone du territoire, mais l'armée israélienne a toujours exercé un blocus et il faut comprendre pourquoi. Parce qu'au large de la bande de Gaza, il y a le plus grand gisement de gaz méditerranéen. Et donc, il y a un pactole et à partir de là, qu'est-ce que sont les États Les États, ce sont des espèces de mafias qui, qui prélèvent des tribus sur les peuples et à partir du moment où tu ne veux pas donner ton tribut à un État ou un autre État dit « moi, je vais me mettre à la place et je veux prendre le tribu », ben, les États se font la guerre entre eux. Et comment ils se font la guerre Ils se font la guerre en tuant les peuples. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les cinq nations qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, sont des nations terroristes nucléaires, parce qu'elles font peser sur tous les peuples du monde un chantage immonde, et totalement immonde. C'est-à-dire que non seulement c'est un crime contre la nature, parce que si on emploie ces armes, il y a des territoires qui vont être pourris pour des centaines de, de milliers d'années, si ce ne sont pas des millions ou des milliards d'années, avec certains radionuclides, Et c'est immonde parce que ce sont des populations civiles qui sont menacées et qui sont otages de ces armes. Et qu'aujourd'hui, l'ensemble des peuples se sont déclarés la paix. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au pays catalan-espagnol, on ne se dit pas d'un côté il y a des catalans, de l'autre côté il y a des espagnols. On se dit il y a un État qui est en train de matraquer sa population. Ah, oui. Et donc, c'est inadmissible. Et donc, il faut arrêter de parler de catalans, parce qu'on pourrait parler des Basques, on pourrait parler des Corses, mmh. on pourrait parler des Bourguignons. Mmh. L'ensemble de ce que nous appelons des États-nations et des pays, ce sont des mosaïques de peuples et de cultures. Et ces gens-là appartiennent à des territoires. Les États-nations disent « les territoires m'appartiennent ». Et à la limite, les populations m'appartiennent. Mmh. Et « paye ta taxe ». Voilà. Et donc on est devenu quoi On est devenu comme des otages de mafia. Il y a, il y a des, des... La police vient et dit euh, paye ta taxe. Voilà. Sinon tu ne seras pas en sécurité. Exactement. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait en, en matraquant la population Eh bien, ils lui ont dit voilà, si tu ne, si tu ne si tu ne, ne prêtes pas allégeance euh... au pouvoir espagnol, qui lui-même est une province de l'Empire de l'Union Européenne, eh bien, on va venir te matraquer même si tu es non-violent. Ouais. On n'en a rien à faire. On va te matraquer jusqu'à ce que tu dises pitié. Mmh. Voilà. Et donc, c'est inacceptable. Ah, Et oui. aujourd'hui, tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, euh, se permettent de soutenir ce genre de pratique, sont des fascistes dans l'âme. Oui. Car il faut bien comprendre... Dans, ma dans Macron car il faut bien comprendre que si a le un fascisme. Employé, hein, les blessés de oui, mais si le fascisme a une origine, effectivement, qu'il faut situer en Italie, aujourd'hui le terme fasciste est employé lorsque quelqu'un va imposer ses idées par la force. Et c'est ce qui se passe. Et donc, qu'il s'agisse de l'Union Européenne, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de l'Espagne, qu'il s'agisse de l'Allemagne, à partir du moment où un État où une politique intergouvernementale, quand il s'agit de l'ONU et des COP, impose par la force à des peuples des choses qu'ils refusent, Eh bien nous sommes dans le fascisme. Et donc, le fascisme doit être dénoncé, et le seul moyen de combattre le fascisme, c'est la non-violence. Et c'est pour ça... Est-ce que tu as retrouvé sur le Soudan Non donc, on va, on va, Je vais appeler Eric et Muriel, qui va te, te laisser le temps. Oui. La partie où tu as parlé de l'Israël, parce que tu as parlé du point de départ, c'était la Méditerranée. Oui, bien sûr. Et le point de départ avant l'État d'Israël, c'était quoi les Élo. Exactement, oui. Et, et en, en fin de compte... Il n'y avait et, pas d'État à l'époque. Non, et les, anciennement, anciennement, il y avait des peuples. Alors, effectivement, il y avait des confrontations entre les peuples, et qui étaient liées souvent aussi euh, à des à l'accès à, à des richesses. Le Liban, par rapport au fameux cèdre parce qu'avant, les marines étaient, étaient fabriquées en bois. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait ces conflits entre les peuples C'est tout simplement parce qu'il y avait des royaumes, il y avait des rois, il y avait des suzerains, donc il y avait des gens ambitieux qui aussi, à l'époque, instrumentalisaient les peuples. Donc, ça a été une évolution positive, l'apparition des États-nations. On le voit même, la République elle-même a été quelque chose de positif, même si aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement perverti. Et donc, quand quelque chose n'est plus moteur, mais devient un frein. C'est-à-dire, je ne dirais même pas, la République n'est pas devenue inutile, elle est devenue nuisible. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut passer à autre chose. Et aujourd'hui, euh, dire que... Avec les peuples. Avec les peuples, effectivement. Et donc, il faut passer réellement à quelque chose. Il ne s'agit pas de dire que des gens vont s'autoproclamer représentants des peuples parce qu'on va retomber dans la même situation recréation d'État, C'est pour ça que moi, quand j'entends une revendication « un État palestinien », non. Plus il y a d'États, plus il y a de problème. Le problème, ce sont les États. Et c'est pour ça que il faut réellement comprendre qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques grâce à l'informatique. C'est-à-dire le monde a tellement changé qu'on peut créer des pouvoirs horizontaux, locaux, régionaux, euh, euh, continentaux, sans qu'à aucun moment, il y ait un élu. Et en plus, on peut imaginer des lois que j'appelle des lois fractales, qui vont auto-structurer les sociétés au niveau local et au niveau global, sans qu'il y ait des gens qui viennent donner des ordres à qui que ce soit. Et donc c'est pour ça il y a des mouvements actuellement qui parlent de désobéissance. Mais ce n'est pas de la désobéissance qu'il faut, c'est de la subordination. Parce qu'il ne faut plus qu'il y ait de subordonnés. Et aujourd'hui, quelle est la, la subordination contractuel qui est proposé partout comme étant une espèce de liberté universelle c'est ce fameux monde du travail ce monde du travail c'est le monde du salariat et le salariat n'est que la dernière forme et je dirais la forme la plus perverse de l'esclavage c'est à dire tu vends ton temps de vie tu vends ton temps de vie, tu vends ta vie et en fin de compte tu perds ta vie à la gagner et ah oui. tous les gens qui défendent le salariat et le monde du travail les Mélenchon, les Filoches tous ces gens là sont des gens à combattre parce qu'ils sont l'autre face du monde de la finance. Le monde de la finance s'écroule à partir du moment où les gens qui disent que le travail, ce n'est pas le salaire, et qui disent que c'est justement en tuant le salariat qu'on va arriver à un respect du travail et de la valeur travail, et qui disent qu'il doit y avoir des cotisations sociales sur tous les revenus. C'est-à-dire un robot, il produit sans voitures, il produit une richesse, il paye des cotisations. Il paye pour la retraite, il paye pour la santé même si c'est un robot. Un actionnaire, il touche, il touche 20 000, 30 000, mais je m'en fous, il touche, il paye des cotisations, il paye pour la retraite, il paye, il paye pour la santé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Eh bien les États ont décidé de s'occuper de ce qui était avant, ce qu'on appelle les négociations paritaires entre syndicats de patrons et syndicats ouvriers, et en fin de compte, ils sont venus casser la solidarité en disant, nous l'État, on va s'occuper de ça, et qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils travaillent pour les transnationales, et avec les impôts, ils nous font payer des armées, ils nous font payer des armes nucléaires, qui mettent au-dessus de nos têtes, et ils font, c'était passage, coup de matraque, c'était vraiment passage, une bombe. une bombe thermonucléaire sur ta gueule. Et donc c'est inacceptable. Et donc c'est ça qu'ils doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne conteste rien de Macron, parce que c'est idiot. Moi, c'est le système que je contacte. Ah oui, bien sûr, oui. Faut aller et, donc, le... et donc, aucun homme politique n'est taxé. C'est qui l'ont créé. Mais bien sûr, et ce sont tous les gens qui vont voter. Aujourd'hui, on te dit, vote et consomme. Mais par contre, si tu détermines la question du vote et que tu places l'urne, on vient te mettre On te dit, là, tu n'as pas le droit de voter. tu as posé la question. Tu dis ce que tu veux. Ce n'est pas, pas dans les règles du jeu. Dans les règles du jeu, c'est moi qui te dis, tu vas voter telle date pour cette question. Et puis après, ferme ta gueule. Et s'ils organisent un vote et que tu votes contre eux, eh bien c'est comme le 29 mai 2005. En référendum, les Français ont dit, on ne veut pas de cette Union européenne, on ne veut pas de vos synergies, on ne veut pas de vos critères de convergence, on ne veut pas de ce monopole de la finance et de la BCE sur nos vies. Eh bien, on fait... Passé par la pseudo-représentation nationale en 2008, ce que l'on a refusé en 2005. Et aujourd'hui, les Mélenchons, les Ruffins, ils pourraient donner la totalité de leurs indemnités de parlementaires. Ils sont quoi Ils ne sont que les collabos de ce système. Et donc, ils doivent tous démissionner de l'extrême droite à l'extrême gauche. Madame Marine Le Pen, dégage, tu démissionnes. tu n'es qu'une salope parce que tu es une collaboratrice du gouvernement Macron. Mélenchon, t'es qu'une salope, t'es un collaborateur de, de, du gouvernement Macron. Ruffin, t'es qu'une salope, t'es un collaborateur du gouvernement Macron. Parce que par ta présence à l'Assemblée nationale, tu leur donnes une légitimité. Ils n'en ont aucune. Aux dernières élections, plus de 4 Français du corps électoral. Il y a eu moins de 4 Français sur 10 du corps électoral qui a été voté. Donc, vous n'êtes rien. Vous n'êtes strictement rien. Et Gattaz Gataz, le patron du MEDEF, il est rien par rapport au patronat français. Il ne représente que les entreprises du CAC 40. Donc lui aussi, dégage. Voilà. Et donc, il est très important aujourd'hui, il faut mettre en prison les Bolloré, il faut mettre en prison les Pinault, il faut mettre en prison les Gataz, mais il faut les mettre en prison avec des juges qui vont dire « voilà mon gars, voilà tout ce que tu as volé, voilà quel être nuisible tu es pour la paix civile ». Pour la sécurité sociale, ce sont eux qui gèrent notre insécurité sociale, ce sont eux qui sont en train de nous, de nous plonger profond dans un marasme et de nous amener à la guerre civile. Et donc il n'est pas du tout, moi je le dis franchement, quand j'entends les Mélenchon et les Ruffin, à aucun moment je les entends dire la semaine de 20 heures. Mais il n'y a que ça aujourd'hui qui peut permettre le plein emploi, il n'y a que ça aujourd'hui qui peut permettre de partager le travail. La semaine de 20 heures et dans la constitution, la retraite à 60 ans et la retraite pour tous, c'est fini les trimestres que tu cumules. Quand tu es vieux, tu es vieux, quel que soit ce que tu es fait dans ta vie. Et donc, tu ne vas pas dire à un vieux d'aller pêcher, tu ne vas pas dire à un vieux à d'aller bosser. Oui, par contre, eux qui ont toujours passé leur temps derrière des bureaux bien au chaud, c'est sûr qu'à 90 ans, tu peux continuer d'un trait de plume à signer pour voler 300 millions de dotations sur les sur les, sur les habitations. C'est ce qu'a fait Macron pendant l'été d'urgence. 300 millions, dégagés. Et c'est pour qui les, les, les HLM Hein, c'est pour les gens dans le dans le 16e, c'est pour les gens qui sont actionnaires dans le CAC 40, non, non, ils volent les plus pauvres pour donner aux riches, c'est ouais. totalement inacceptable. Et quand on voit un Mélenchon qui ose aller à un débat avec ce Premier ministre ah. qui est une espèce de valet du nucléaire, ah, mais, mais, mais, mais c'est ignoble. Et donc, je ils comme vous avez tous les deux. Mais exactement, ce sont des bouffons, ce, ce sont des bouffons criminels, parce que les deux... Aucun des deux ne dénonce le fait qu'actuellement, eh bien, on est dans une impasse euh, euh, industrielle, euh, sanitaire et sociale avec le nucléaire. Aujourd'hui, s'il y a 17 réacteurs qui sont fermés, c'est parce qu'ils sont dangereux, hautement dangereux. Et les, le reste, c'est-à-dire les 41 autres, c'est pas qu'ils ne sont pas dangereux, c'est qu'ils en ont encore une légère maîtrise. Mais avec le grand carénage, est-ce qu'il faut vraiment réinvestir des milliards d'euros dans une technologie dangereuse pour eux oui parce que c'est le seul moyen d'entretenir les armes thermonucléaires et donc moi je comprends bien pourquoi le jeune de Taverny on essaye de le mépriser parce que le jeune de Taverny c'est un jeune insubordonné et moi j'ai toujours dit qu'il fallait préserver une filière nucléaire pour continuer à avoir des armes thermonucléaires c'est la réalité technologique c'est la réalité scientifique et donc la liberté c'est renoncer et aujourd'hui si on renonce à manger de la viande si on, si on renonçait à manger de la viande, si on renonçait à, à consommer autant d'énergie, si on, on revenait à des modes de vie plus simples... Et... On ferait plus radio-radar. Oui, oui, on ne ferait oui, peut-être oui. plus, peut plus Radio Radar, mais je suis désolé. Si, on radio -radar mais on le fera autrement, ah, exactement. Et là, on le fait très bien, tu le fais très bien. Exactement. Et, avec peu de moyens, et on bien. le fera peut-être pas en direct. Mais là, par contre, cette fois-ci, il faut vraiment que j'appelle oui, oui, oui, Eric Petin, oui, oui, oui, oui. parce que j'ai envie de leur laisser la parole. Ils en ont besoin. On parce radio Radar que... et on ferait l'amour ensemble. Voilà. Oui, oui, oui. Parle fort. Allô, allô, allô. Oui, alors, on, on entend beaucoup euh, dire euh, des fachos, mais pourquoi les réfugiés chez nous hein Pourquoi bon, ben, Moi, je vais vous le dire, pourquoi Alors, donc, c'était vendredi 22, 22 septembre, à 8h du matin. Donc, euh, monsieur Al-Bashir, euh, monsieur Al-Bashir, Omar Al-Bashir, donc, pour ceux qui ne connaissent pas qui c'est, ce monsieur, hein, c'est le président du Soudan. Voilà. Donc, à 8 heures du matin, parce que monsieur, il voulait visiter le camp. Hein, C'est un camp de Calma qui se trouve au Darfour. Donc, ben, les gens, ils ont refusé sa venue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, ce dictateur, ce boucher Alors, à 8 heures du matin, il a envoyé des forces du régime criminel qui ont attaqué le camp. Bah parce qu'il y a des personnes, ils ont refusé euh, bah, qui viennent de visiter le camp, donc ils ont dit non. Pour le fait d'avoir dit non, et ben voilà. Donc il a envoyé des véhicules, des véhicules lourdement accompagnés d'artillerie. Et ils ont fait éruption des deux côtés du camp et ils ont ouvert le feu. Sur une population civile, des innocents sans armes, sans, sans rien, sans rien. Hein. Voilà. Au moment, au moment où euh, bah, cette personne écrit cette, cette note, eh ben, voilà, c'était un, un camp qui était euh, à feu et à sang. Il y a eu une dizaine de, de morts. Quoi, hein, voilà, quoi. Et je, je rajoute autre chose qu'il y a 35 étudiants opposants au pouvoir, des, des, voilà, des étudiants à l'université. Hein. Et sont, leur tête est mise à prix, donc ils peuvent risquer euh, comme, Ali. comme Ali, oui, voilà. en Arabie Saoudite, tout ce qui est opposant au pouvoir, qui ose dénoncer ce que, ce que font les dictateurs. Et bon ben donc qu'on arrête de poser la question pourquoi réfugiés tu viens chez nous, et ben moi je vous la donne la raison pour moi. Et tu as raison voilà. de dire réfugié en plus, parce qu'il y en a marre de ces gens qui emploient le mot migrant. Un migrant, c'est quelqu'un qui fait le choix, qui fait un choix de partir. Oui. Le réfugié, c'est quelqu'un qui fuit. Et Tout à et fait. Tout la, à la, fait. La on s'est réfugié se parce que sa tête. Il cherche refuge. Il, il, est, voilà, on est, il est en danger. Donc, ben, monsieur, monsieur Macron, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, au nom de l'humanité, arrêtez cette machine à déportation. On, on a connu cette époque, hein, dans les années 40. Vos ancêtres et vos grands-parents, M. Macron, ils ont, ils ont connu cette période. Donc, si vous avez la mémoire courte, ben on va y remédier, on va rafraîchir les mémoires pour mettre les pendules à l'heure, les pendules historiques, parce que je suis la mémoire de mes ancêtres. Voilà. Eh ben, voilà. Je, franchement, c'est très, très bonne intervention à cela, parce qu'effectivement, moi, je sais par des témoignages qu'il y a des gens qui, est, qui ont été renvoyés en Irak qui ont été renvoyés en Libye, des gens, qui lorsqu'ils vont arriver en avion, eh ben, ils vont être pris, mis dans un camp, et après mis contre un mur, et exécutés, point barre. Et donc ces gens-là, on les envoie à la mort. C'est comme si dans les années 40, eh ben, il voilà, y a un juif chez moi, il est attrapé par les gendarmes, et puis on l'envoie faire un stage en Pologne. voilà bon, et de donc c'est un peu comme les fonds d'extermination. Hein. Un sacré stage, comme tu dis. Ah oui, oui. À sens, unique. Oui, oui. à sens unique et aujourd'hui il bah, y, y a beaucoup de victimes et on a du mal à, à les dénombrer parce que il euh, y a eu un accord qui a été signé euh, entre l'Italie la France et la Libye et là-bas, ils ont ouvert des camps qui, visiblement, servent de camps d'esclavage, c'est-à-dire sont des, des camps oui. de concentration, oui, mais oui, où, oui. Où, où des trafiquants de chair humaine euh, trouvent un réservoir euh, de tête. Voilà. Donc, oui. euh, on est complice aussi de, de cette politique, et c'est très grave, parce que j'ai entendu dire aussi que la marine libyenne de... allait même au-delà des eaux internationales et euh, capturait et empêchait et menaçaient des navires d'organisations de, de, non gouvernementales qui venaient pour récupérer, pour repêcher les gens qui se noient, parce que eux, pour eux ils touchent leur, euh, leur commission et donc ils estiment que c'est leur viande à eux et donc ils les prennent. Donc c'est ça, aujourd'hui les peuples sont considérés comme des ressources, au même titre que le pétrole, au même titre que le gaz, et c'est ignoble. C'est ignoble de voir qu'ils s'être de ce genre de choses, c'est avoir la mémoire très courte et ça va finir par se se retourner contre nous. Il faut bien le comprendre. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ce qu'on laisse faire aujourd'hui. Demain, ah, c'est nous. Demain, hein, demain c'est nous. nous. C'est comme On la femme. Les Regardez l'Espagne. On regarde les, les, les Catalans. Sont... Oui, les Catalans, effectivement. L'Europe. Hein. Moi, ce que je pense, c'est, moi, je parle plus de Catalans. Moi, je vois une population civile, non violente, qui veut s'autodéterminer, et un État qui les, qui donne des ordres pour que ces gens-là soient molestés. Euh, gravement, il y a eu je crois plus de 600 blessés et oui. les images que j'ai vu il y a dû y avoir des blessés graves j'ai vu des femmes qu'on précipitait dans les escaliers oui, oui, j'ai vu, vu un gardien civil qui sautait sur la femme qu'il avait précipité dans l'escalier c'est innommable oui. c'est à dire que moi j'estime que l'Union Européenne il devrait y avoir un procès mais un procès oui. immense tous ces gens-là devraient être identifiés sur les vidéos moi quand il y a un attentat on nous parle de vidéos, on trouve tout de suite la garde d'identité des terroristes voilà. bon, là on sait tout dans, dans le quart d'heure et là on a, on a des, des gardiens civils qui se Permis de, de, de, de molester des populations innocentes et il n'y a pas de grand procès organisé. Molester, molester c'est un mot léger. Hein. Oui, mais prendre. Non, non, mais, non, mais molester, c'est un mot léger parce que mais là, ouf. on est en train de revenir au temps du franquisme en fait. Voilà, c'est ce que disait. Euh, mais... Peut-être même pire parce que sous Franco, on savait ce qui se passait. Oui. Mais là, euh, je veux dire, le problème catalan. Qui l'a créé C'est la droite. Bien sûr. Euh, Franco a créé le nationalisme basque et, et compagnie en leur interdisant de parler leur langue. Voilà. Maintenant, oui. bon, c'est vrai qu'on leur interdit pas de parler leur langue, mais par contre, quand ils veulent être libres, on dit que c'est illégal. Hmm. C'est oui, l'autogestion. Il mais... mais... Ce qui est intéressant dans le pays catalan, c'est que, à l'origine, quand, quand, quand, euh, quand la République a, a voulu s'installer en Espagne, et que le, le fascisme, donc Franco, euh, a été opposé aux républicains, Eh bien il faut voir que l'origine le, le, de, de, de, de cette force républicaine, de cette force d'autodétermination, d'autogestion, où il y avait des anarchistes qui s'affrontaient avec les communistes, mais où il y avait une espèce de bouillonnement, comme aujourd'hui, en France, quand on l'a vu dans les nuits de boue, même si j'ai appelé les nuits de boue, les nuits de merde, mais parce que, pour moi, les nuits de la boue, oui, les nuits de la boue, mais, mais pour moi, c'est positif, la boue, parce que c'est le limon, c'est l'humilité, c'est de là où partent les vraies choses, c'est la vraie croissance. Eh bien, c'est du pays catalan, c'est du pays basque, c'est là où il y avait les vrais républicains, les gens qui se sont dit, on va se battre pour notre culture, pour nos enfants. Et je rends la parole à Bruno. Non mais en fait, la république espagnole avait très bien joué ce que n'a jamais fait la gauche française parce que la gauche française n'a jamais respecté les langues régionales euh, tandis que la gauche espagnole, la république euh, eux, ils ont donné l'autonomie et le problème catalan c'est pas de maintenant que ça dure c'est de bien avant de bien avant et comme le problème basque comme le problème breton aussi le problème corse mais Ça moi fait... je parle pas de problème, je parle de peuple Non, non, non, <rire> mais... <rire> oui. non, non mais quand je dis problème Le cas, je devrais oui, dire oui, exactement. Le cas Mais c'est intéressant que tu aies dit problème, tu sais pourquoi Parce qu'on retrouve la même dialectique Et la même sémantique que celle du Front National Qui parlait de problème d'immigration Et en fait, quand on peut parler d'immigration Et on peut parler de problème Mais quand tu fais un couple de mots Problème d'immigration, et que tout à coup Le nom d'un peuple, problème basse, problème corse Tu vois, c'est comme le problème en Irlande Non, c'est faux, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a injustice, à partir du moment où, où, où il y a un différentiel, où, où on va exclure, eh bien on a le terreau de toutes les violences. Et en fin de compte, effectivement, il y a eu des mouvements régionalistes et nationalistes qui sont devenus violents, mais par réaction. Par contre, j'ai des amis euh, en Catalogne, qui sont galiciens, et eux, ils ont peur, euh, non pas de l'indépendance, mais ils ont peur... Parce que, euh, comme ils ne parlent pas catalan, ils pensent que ça va être mauvais pour eux. Et... Non, non, non, mais attends, oui, il faut comprendre. Oui, oui. Mais eux, ils ne sont pas forcément pour le gouvernement de Madrid. Non, euh, non, non, non. Ils ne sont pas forcément pour le gouvernement de Madrid. Ce qu'ils ont peur, c'est. Euh, oui, non, mais ce qu'ils ont peur, c'est de, euh, de devoir refaire un permis de séjour et d'apprendre le catalan partout par la force Alors, bah, mais moi, bon bah... je ne pense pas que ça soit ça mais euh, je crois qu'il va y avoir un accord, je ne sais pas où ça va mener mais. Ouais, moi je vais te dire je, je le vois parce que j'ai connu un petit peu le, le pays catalan de l'autre côté des Pyrénées et effectivement pour moi il sera important dans le cadre continental de l'Europe donc fait partie la Russie que petit à petit on, on fasse disparaître toutes ces frontières euh, nationales pour recréer des frontières populaires donc on voit un pays basque qui englobe une partie des pyrénées qui s'étend en espagne qui s'étend dans l'ancien territoire français et pour moi à partir du moment où on trouverait euh, je dirais des lois communes au niveau social il y aurait strictement aucun problème c'est à dire que moi je j'ai vécu un petit peu au pays catalan sans parler le catalan, parce que je parle plutôt le castillan, donc la, ouais, la langue espagnole, mais il y a beaucoup de choses communes, même s'il y a des mots qui sont différents, ouais. mais on s'adapte, c'est-à-dire que pour moi, je trouve même que c'est un enrichissement, et je n'ai jamais senti, tant du côté espagnol que du côté français chez les catalans, la volonté que tu vis en Catalogne, tu dois parler catalan, non, c'est ce qu'ils ont subi non, avec l'espagnol, donc je ne pense pas qu'ils vont faire... Bâton, en fait. Oui, exactement, exactement. Maintenant, euh, si les choses avaient été autrement, par exemple, euh, la République a très bien joué, parce que, euh, par exemple, au Pays Basque, même les basques nationalistes, ils ont eu le statut d'autonomie. Et effectivement, euh, ça a été, euh, été d'une très grande habileté. Ce que le Front populaire avec Léon Blum n'a pas fait avec oui. les Bretons, et les Bretons se sont fait avoir, les, certains nationalistes bretons, se sont fait avoir pendant la guerre avec les nazis, alors que eux n'étaient pas du tout nazis. Mais certains se sont fait avoir parce que les nazis euh, leur ont promis euh, un statut qu'ils n'ont jamais eu, s'ils collaboraient. Alors on est, on, on retombe sur ces peuples qui sont divisés entre des nations, comme les Kurdes. Les Kurdes, il y a la Turquie, il y a l'Iran et il y a, a l'Irak et donc les Kurdes ont été manipulés à la fois par, par euh, les soviétiques du temps de l'URSS aujourd'hui par la fédération de Russie par, par les états unis d'Amérique à chaque fois ces peuples se trouvent otages et obligés de négocier avec euh, des, des, des puissances euh, ou gouvernementales ou intergouvernementales et en fin de compte c'est le vrai problème actuellement, tous les conflits sur terre sont liés à des politiques nationales, nationalistes ou gouvernementale ou intergouvernementale et mafieuse. Parce qu'on voit bien que la mafia se calque, ou tout du moins l'Europe s'est calquée sur la mafia pour s'étendre comme une espèce de pieuvre. Regarde par exemple ce qui s'est passé à Chypre dans les, dans les années 70. C'est un autre exemple qui n'a peut-être rien à voir. À Chypre, quand j'y suis allé en 93... Euh, je me souviens, dans les années 70, il y avait des Chypriotes de langue grecque qui avaient des amis de langue turque. Ils vivaient dans le nord. Or, quand les états, Macarios a refusé euh, une base américaine et britannique, et donc ils l'ont taxé de communiste, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont foutu la merde euh, en utilisant les colonels grecs. Et bien sûr, les colonels grecs ont envahi. Après, il y a eu les Turcs qui ont envahi aussi, et donc ça a foutu la merde. Et donc, il y a eu beaucoup de gens euh, du Nord qui, qui ont dû euh, aller vers euh, ce qui s'appelle la République. Quoi. Et si vous allez à Nicosie, vous allez voir un musée de, des gens qui ont, euh, qui ont disparu et qui ont dû déménager, en fait. Là, je vais appeler euh, nos amis euh, Muriel et mais, Donc, Est-ce euh, est que tu vérifies que c'est branché euh, mmh. C'est ça qui crée des nationalistes euh, parfois qui sont, euh, qui sont contre la euh, Allô Oui euh, Oui, allô C'est Roger Nimot. C'est toi, Muriel Ouais, c'est bon, ça va Oui, tu es, es en direct donc euh, sur Radar. Euh, donc, il, est, il était convenu. Que je vais te laisser parler parce que je pense que tu beaucoup, toi et Eric, vous avez beaucoup de choses à dire, à la fois sur la ZAD et puis sur les problèmes qui vous sont faits pour que, pour que en fin si de compte, de, l'État essaye de torpiller complètement vos, votre action par des moyens juridiques et divers. Donc je, je vous laisse la parole. Voilà, à toi. Ben écoute, euh, je sais pas trop quoi te dire en fait. Beaucoup de choses à dire. Il euh, y en a tellement que du coup, euh, je sais pas par quoi commencer. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cette date Donc euh, voilà, C'est un projet de déviation sur 3 km et euh, demi qui coûtera 77 millions d'euros. C'est un projet qui avait été abordé depuis les années 80 et qui, à euh, notre sens, n'a aucune utilité euh, puisque c'est pour éviter le fait que quelques canyons, mais très très peu de canyons, euh, ne passent par le centre-ville d'Oloran. Alors qu'il y a déjà une petite déviation et que accessoirement hein, il y a aussi le réseau ferroviaire. Donc euh, là-bas, là, on se dit que. Et en plus, euh, c'est une déviation qui va passer sur des terres euh, agricoles. Ou l'année prochaine dans l'idéal. Pour l'instant, il y a du maïs dessus. Mais comme ce sont les terres du, du mec euh, nous les a prêtés en fait, hein. euh, le projet d'adévation doit passer directement sur ces terres. Donc euh, voilà, on a passé un accord avec lui, on, on occupe ces terres, mais on est très, on est petit Et euh, voilà, l'année prochaine, on, dit, là, voilà, on voudrait récupérer un petit peu de, de la terre qui est actuellement occupée par du maïs pour en faire, euh, voilà, un jardin, rien qu'avec des légumes de sous, euh, comme on a fait sur la date de Bordère, et faire des actions, voilà, distribuer nos légumes avec, euh, comme philosophie, donc des légumes plutôt que des légumes. Et donc, actuellement, vous vous cherchez à la fois des gens sur place pour vous amener, euh, je dirais, en nature, du bois, des clous, enfin, de quoi installer la ZAD. Et puis aussi, euh, on, a, on a lancé une collecte parce qu'il y a des choses, ben, il faut de l'argent, hein, ne serait-ce que les bouteilles de gaz, les trucs pour faire la cuisine. Euh, actuellement, est-ce que tu peux me parler euh, spécifiquement, ou Eric de, de, ben de ce qui se préfigure avec le 17 octobre parce qu'il est convoqué à Pau Eric par la mmh, justice. Ouais. Il y a l'intention de le remettre en prison. Est-ce que Eric peut nous parler de ça euh, Ouais, je vais tout le passer. Voilà. Allez. Allô, Eric Oui, bonsoir, euh, Radio Radar. <rire> salut Eric. Salut Eric. Salut Eric. Yes, salut. Salut. Ouais. Alors, le, le 17, qu'est-ce qui se passe exactement Parce que, y a, y a, pour moi, il y a la volonté de te remettre en, en, en prison. Est-ce que tu peux nous Impossible. expliquer un petit peu euh, comment tout ça est en train de se mettre en place ben, J'espère qu'il y aura un peu de monde devant le tribunal, parce qu'effectivement, euh, ça doit être mon 40e ou 41e procès. Euh, comme je suis multirécidiviste, euh, <rire> je risque effectivement euh, de la prison ferme. D'autant plus que le slogan que j'ai écrit est quand même assez hard, assez carton, hein, et il a dû choquer pas mal de personnes et je pense que même le juge pour risque d'être choqué. Donc je peux effectivement euh, écoper d'une peine un peu sévère, oui. Mais c'était un slogan par, par, par, par rapport à Rémi Fraisse, donc parle assez fort parce que ici on a oui. du mal à t'entendre. C'était par rapport à Rémi Fraisse, qu'est-ce que tu avais marqué oui. exactement oui, effectivement, c'est un, un graffiti euh, que j'ai fait à Angoulême, euh, puisqu'à cette époque, on faisait une marche depuis Agen. On était une quinzaine de zadistes, à peu près. On voulait aller jusqu'à jusqu Paris pour euh, protester contre euh, la farce écologique de la COP21, même s'il euh, y a de bonnes intentions. Donc, euh, alors, on était à Angoulême le 26 octobre, et bien entendu, on a alerté les militants du coin pour euh, organiser une. une petite marche dans Angoulême et un petit rassemblement en hommage à Rémi Fraisse qui était mort un an avant le, le poumon éclaté par une grenade qui avait été lancée par des gendarmes mobiles au milieu de dizaines d'autres d'ailleurs et ça donc à, mort. à ce moment là tu étais, tu, tu, tu étais à, à Syvince la... avec Jean-Baptiste, Jean là vous étiez tous les deux à Syvince quand, quand il y a eu l'assassinat le, le, de, de Rémi Fraisse par la mmh. gendarmerie parce que là j'ai Jean-Baptiste qui est à côté de, à côté ouais, de moi ouais. je t'écoute. Et, oui, oui. Et donc, tu as, un an après, sur, euh, sur une gendarmerie, tu as marqué, euh, enfin quand tu as marqué un slogan en solidarité avec Rémi Fraisse. Oui, oui mais euh, c'était injurieux pour l'armée et pour l'État, puisque j'ai écrit hommage à notre frère Rémi, tué par la gendarmerie nazi-lunale. Donc, j'ai écrit. Oui, National, ouais, ah, oui. oui mais c'est, oui mais c'est, c'est, c'est, quand même, il y a quelque chose de vrai. Il a, il a été tué. T'as pas marqué assassiné oui. parce que visiblement oui, la justice a, a, a décidé que c'était la faute à pas de chance. C'est-à-dire mmh, que, mmh. ce qui est terrible, c'est qu'au moment de la mort de Rémy Fraisse, donc en 2014, moi j'ai, j'ai, mmh. j'ai, j'ai gardé les articles. Il y a un gendarme qui s'était permis de dire que si Rémy était mort, c'est que certainement dans son sac il devait avoir des explosifs parce que c'était pas possible qu'une grenade l'ait tué. Et là, oui. toi, un an plus tard, tu dis qu'il a été tué, donc tu dis pas assassiné, et tu te permets un, un petit, une petite nationale pour la, la gendarmerie, et c'est ça qui va, te, qui risque de te conduire en prison. Donc moi, je, je demande aux gens réellement de se mobiliser parce que c'est très choquant. On est trois ans après l'assassinat de Rémi Fraisse, euh, on est, on est euh, bientôt... Euh, oui, ça va faire... Trois euh, an, oui. Un, oui, mais 3 ça, 3 ans. Fait, ça fait un an par rapport à Adama, ça fait euh, plus de six mois par rapport euh, euh, à Liu. Enfin, il ne cesse d'y avoir des blessés et des tués. Euh, et là, dans le cas de Rémi et de Adama, ce sont des gendarmes, donc arrêtons de balancer sur la police ce que fait la gendarmerie. Donc, oui, il y a des Français qui ont été tués par des gendarmes, et en plus, il mmh. y a un petit blanc et un petit noir. Le vrai, Leur vrai problème, leur vrai crime, c'est d'être jeune et de, et de ne pas être dans la doxa de, de ce qu'il faut dire. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, toi, nous, nous, avec Jean-Baptiste, on organise le 26 octobre le troisième rassemblement euh, justement hommage euh, au militant écologiste non violent Rémi Fraisse. Et moi, j'appelle mmh. les gens à soutenir le militant écologiste non violent Éric Pététin, qui est avec quatre autres personnes, dont Muriel, sur la ZAD de Doloron-Sainte-Marie. Et donc, mmh. vous irez sur la page Radio Radar et vous trouverez une cagnotte Litchi pour aider ces cinq personnes qui, en fin de compte, sacrifient leur temps pour la Pachamama. Et donc, moi, je vais tout faire avec mon ami Marc, là, qui tient le, le portable pour être sur place, et avec notre ami Pierre Merechkovski, qui n'est pas là ce soir. On va tout faire pour être là sur place, parce que tu, vraiment, il faut t apporter un grand soutien parce que tu es comme Cédric Héroux, tu es comme tous ces gens qui sont persécutés en ce moment. Contacter Babar et, oui. et, et ma mère. Oui, alors, de mon côté, ouais. je vais recontacter Babar et, et, et Noël, ma mère, mais sauf que Noël, ma mère, je sais que voilà... Il est en retraite, il peut venir. Oui, il est en, il est en retraite, mais voilà, on, on va les contacter. De toute manière, on va les contacter pour qu'ils soient là. Oh et bah on, va, oui. on va remettre le cocotier. On ne veut pas que tu retournes en prison. Surtout que, bon, bah, on sait qu'actuellement, tu as, tu as des problèmes personnel de santé, et qu'en plus, visiblement, la justice est un peu instrumentalisée contre toi, vu que pour tous voilà, tes voilà. voyages en transport toujours <rire> gratuit, le fisc semble te réclamer 37 000 euros. Oui, un peu moins, je crois, en fait, je sais pas combien, mais Donc, donc tu te sens un petit peu persécuté, et, et moi j'aimerais... Qu'on reprenne Muriel parce qu'effectivement, Muriel parle de choses dont on parle peu, notamment des cent mille personnes qui meurent de faim tous les jours et de tous les animaux. Parce que nous, on a tendance à dire, voilà, euh, bah oui, c'est pas bien, mais on pense tout par rapport à l'espèce humaine. Et je voulais entendre parler Muriel parce qu'elle elle a souvent des propos qui ressemblent à ceux de Jean-Baptiste où il dit, attention, il faut parler de la Pachamama, il faut parler des animaux, il faut arrêter d'être auto-centré sur l'espèce humaine. Donc est-ce que, est que Muriel peut nous parler un peu de ça oui, alors qu'est-ce qu'elle est. Elle est là de lui. Ben, elle va revenir, mais effectivement, euh, elle est végétarienne depuis qu'elle existe. Euh, qu Par le est... fort Eric. Elle est végétarienne depuis qu'elle existe, vie, euh, dans euh, cette villa. Euh, ne parlons pas, euh, pas des autres des aussi. Donc euh, si participait à ce massacre épouvantable. Mais oui. Euh, vraiment, et nuit, ans, jour et nuit, jour et nuit. Des milliards d'animaux qui sont massacrés sur la Pachamama jour et nuit. Alors en, ouais. en, en France il semble c'est des centaines de de je crois que c'est des centaines de millions d'animaux qui sont tués. Ben oui, cents par jour, ouais. oui. oui. Lapins, cochon, veau, brebis, tout. Et au delà bon de oui. ça, la majorité Mais Elle arrive, je vais vous la repasser. Ah super En tout cas, c'est un grand plaisir oui. d'entendre ta voix Pet oui. euh, Eric. Ouais. <rire> merci, je suis content. Oui, pas merci ça. Eric. Oui, résistante ça. Et puis, et puis les gens, bougez-vous, donnez des sous. Même si vous pouvez donner qu'un euro pour la ZAD de Laurent-Sainte-Marie, c'est un euro qui sera bien utilisé. Ça sera un symbole. Exactement. Oui. Muriel euh, C'est de nouveau moi. Ouais. Oui, super. Parle bien fort pour qu'on t'entende bien. Donc je voulais que tu nous parles un petit peu justement d'arrêter de, de, qu'on se regarde le nombril d'être humain et qu'on parle un petit peu des animaux. Donc est-ce que tu peux nous parler de ça bah bon, écoute, euh, voilà, moi après c'est ma façon de voir les choses, moi en fait j'ai jamais mangé de viande de poisson, et en fait je pense que euh, après c'est très voilà philosophique, voilà je parle un peu loin dans oui. mes pensées mais pour moi je pense que tant que les humains se nourriront de créatures innocentes, parce que pour moi les animaux ce sont les seules créatures qui sont capables d'aimer à sens unique, tu vois, ils sont pas ça à condition euh, ou à moins que, tu vois ce que je veux dire euh, contrairement à l'être humain qui est le seul, la seule créature euh, voilà, euh, les les euh, à, à aimer euh, en entendant, en espérant, euh, même des fois euh, complètement inconsciemment, un euh, retour. Les animaux ne font pas ça et voilà, moi moi, donc on se de. en prenant la vie. Euh, les autres, on, on continuera à diffuser un message de mort et... Euh, oui. Donc, euh, tu vois, il y a un compte qui s'appelle anti retel. Pour moi, l'ogre, c'est juste l'espèce humaine qui se nourrit voilà, des animaux. Les animaux, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont pour nous ravir le cœur et l'esprit. Les Après, voilà, je, jamais de ma vie, par contre, je me permettrais de dire à quelqu'un parce que tu manges des animaux, euh, c'est une merde et je sais pas. Euh, ah ben non, d'accord, oui, euh, oui, oui, oui. Euh, c'est juste, voilà, une espèce de message que je pense qu'il est utile de rappeler de temps en temps que c'est dans les animaux, c'est dans la plupart de autre Et autres choses. Et c'est un véritable acte militant que de ne plus manger de viande c'est-à-dire que moi, je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont compris que ne pas manger de viande, ce n'était pas uniquement quelque chose ni de diététique ni de sensiblerie, mais que c'était un véritable acte militant. Parce que si 80% des, de, du soja OGM, par exemple, qui est cultivé en Amérique du Sud, sert à nourrir les animaux que les Français dévorent, voilà. Et donc. On pourrit la nature en mangeant les animaux. cest au-delà du fait de manger d'autres êtres sensibles, bien, on est en train de détruire l'environnement par cette consommation de viande qui est ignoble. Voilà. Tu as carrément raison. Et justement, tu vois, nous, ce qu'on cherche à combattre aussi, en étant sur cette ZAD et en espérant récupérer une partie de la surface qui est actuellement utilisée, et même depuis très longtemps, uniquement pour faire pousser du maïs. ce maïs-là, voilà, Il n'y a pas besoin de parler de la du Sud. C'est en France, c'est la même, tu vois euh, c'est pour nourrir euh, voilà, des animaux la plupart du temps en batterie qui servent à nourrir euh, l'humain nous personnellement nous, on mange euh, voilà, de la bouffe de récup dans les poubelles et tout ça récupère de la viande pour nos chiens mais c'est scandaleux euh, la, la quantité de d'animaux de fait de, de vie ça parce que quand on regarde dans un sac caché il faut pas croire qu'il y a juste tu vois, une vache tu vois ça se trouve ça n'a pas rien de mélanger tu vois et tout ça en mode c'est dégueulasse en bref voilà donc nous ce qu'on espère faire et tout et sur euh, le site sur lequel nous nous trouvons l'année prochaine c'est justement encourager euh, tous les, les détenteurs les agriculteurs qui possèdent euh, voilà des hectares et des hectares au lieu de faire du maïs profiter de la belle saison et euh, ça nous évitera d'importer euh, des produits de l'étranger ce sera au niveau de, la, tu vois, de, euh, de euh, de la pollution, tout ça et tout, ce sera... Voilà, il y aura quand même un petit impact. Et c'est tout le message que voilà, on profite de la belle saison. On pourrait faire des tomates, des pastèques, des piments, de tout, des melons à profit. Hein. Au lieu de ça, tu ne vois que du maïs. C'est super oui. dommage quoi, quand même, tu vois. Oui, tu as tout bon, à fait après, raison. je sais que les agriculteurs touchent des subventions et que les, la plupart des, des graines et tout sont payées, les traitements sont payés aussi. Mais bon, voilà, euh, bah, ça craint. Et moi, j'encourage les gens qui possèdent de la terre l'année prochaine, au lieu de faire du maïs, même si les sols sont... Euh, gorgé surengorgé de, de produits depuis des décennies, et ben là euh, voilà, on pourrait essayer, essayer de faire nous. En tout cas c'est comme ça l'année prochaine, si jamais on pourrait récupérer des terres, on travaille tout à la même, il n'y a pas de mon il n'y a rien. Et nous dans l'idéal aussi on pourrait voilà, récupérer euh, voilà, euh, deux chevaux, dans, soit à l'abattoir, soit dans euh, une assaut d'animaux un maltraités, et travailler la terre à l'ancienne, fabriquer une petite roulotte et partir en dehors des jours de marché des Amis donc on pas ne faire de concurrence aux gens qui gagnent leur vie grâce à en faisant les marchés. Nous, on fait ça, deux jours, par exemple, avant le marché de, de, de la ville d'Oloron, qui euh, se ouais, passe le vendredi matin, on faire ça le mardi, le mercredi, on arrivera avec notre roulotte et euh, nos deux chevaux, nos deux ânes, nos, nos murs, on ne sait pas encore, tu vois. Et euh, voilà, et avec euh, les produits de notre jardin, évidemment, il n'y aura pas une quantité euh, non plus c'était juste un message euh, voilà, avec euh, du pain. Donc, on a fait, ce matin, on a fait une action pain, on en a distribué une vingtaine sur la ville de l'Oleuron. On a même été à la mairie pour en proposer, à la mairie, bon, euh, les n'ont pas voulu, alors que la dernier action pain qu'on avait fait il y a un mois, il y avait deux nanas qui nous en avaient pris. Mais euh, là, voilà, beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi on donnait du pain, et on a, euh, on a répondu que, euh, voilà, nous, notre message, c'est... Euh, la nature, elle nous donne tout gratuitement, elle nous demande de faire un échange, peut-être euh, certainement de la protéger, de la respecter simplement. Mmh. Et euh, donc, euh, son, enfin, le message de la Terre-Mère, c'est qu'elle nous donne tout. Euh, il suffit juste de regarder, de, de t'intéresser, et tu te rends compte que la plupart des plantes sont comestibles, la plupart des champignons le font aussi, alors qu'il y a genre 10% de toutes les espèces de champignons qui sont consommées, et encore, voilà, j'exagère. Alors qu'il y en a 90% qui sont consommables et tout, les gens euh, voilà, ne, voilà, ne traitent plus la peine d'aller dans les bois. Voilà, nous depuis euh, voilà, quelques mois, on vit comme ça, on ramasse des châtaignes, des champignons et tout. Et tout le -ce temps, c'est de la de la fin de temps, temps on les vend pour gagner notre vie et nos c'est Est-ce la tu nature sais... nous donne, nous aussi on donne. Hmm. est-ce que tu sais que c'était un, un des crédeaux de François d'Assise C'est-à-dire que euh, François d'Assise, bon, au-delà d'être... Au oui, un, un, un anarchiste chrétien comme, un peu comme, comme Eric, il, il cultivait avec les gens qui l'accompagnaient la terre et il donnait, comme vous faites, les produits de la terre. Et pareil, eux, ils allaient plus loin que toi. C'est-à-dire que même quand ils défrichaient, ils disaient que c'était de la terre qu'on volait aux autres animaux. Et en, en fin de compte, effectivement, il faut concevoir les jardins pour nourrir les limaces, pour, pour que il n'y ait pas que l'homme qui vienne prendre sa ponction, mmh. mais que le jardin soit lui-même quelque chose d'orienté de, de, pour que chacun puisse se fournir gratuitement ce dont il a besoin. Et ça, cette réforme agraire, effectivement, c'est une des choses importantes parce que changer la société, c'est changer ce que l'on mange, changer la manière dont on s'habille, c'est changer ses comportements à l'autre euh, même, même par rapport à l'homme, par rapport à la femme, la femme par rapport à l'homme, ça touche à la sexualité, ça touche à énormément de choses. Et aujourd'hui, oui, on dire. est dans un, dans un système qui nous enferme et on a tout plein de, de, de gens qui manifestent contre alors qu'on doit manifester pour. Et vous, vous manifestez pour la gratuité, vous manifestez pour l'authenticité. Mmh. Et c'est en ça, c'est positif, comme, comme, comme quand je dis il faut... Le, on, on, on doit travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Donc C'est ce que je dis en, en, en plagiant Molière à travers le bourgeois Gentilhomme. Mais effectivement, aujourd'hui, on nous impose un monde où on veut nous faire croire qu'on qu vit pour travailler. Non, c'est faux. Les, chaque instant de travail est un moment de vie volé. Et donc, on, petit, nos vies. Et on nous vole nos vies. Et donc, petit à petit, on doit se les réapproprier en se disant... Voilà ce que je veux faire, voilà ce que je ne veux plus faire. Et en fin de compte, la liberté, c'est de renoncer. Et mmh. renoncer à la bagnole, c'est s'ouvrir à un monde euh, où, les, où les, les surfaces de route qui représentent mais des, des, des hectares de terre, souvent de très Renon bonnes terres agricoles, vont, vont redevenir disponibles euh, pour des jardins. Il ne faut pas oublier quand même qu'à la fin de la guerre du Vietnam, quand les États-Unis d'Amérique avaient balancé de l'agent orange et avaient pourri tout le pays, eh bien... Les Vietnamiens ont survécu en retirant l'asphalte des routes et en cultivant les trottoirs et les routes dans les villes. Dans les villes, c'est comme ça que les Vietnamiens ont réussi à survivre. Eh bien aujourd'hui, si on a une catastrophe nucléaire en France, eh bien il faudra retirer l'asphalte de toutes les autoroutes et de toutes les routes pour avoir des potagers pour pouvoir survivre. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, j'espère qu'on ne sera jamais obligé de le faire. n'est pas comestible, oui, l'asphalte. Mais... Non, la salle n'est pas comestible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il aura l'avantage, le seul avantage, c'est qu'il aura de protéger des chutes de radionucléides des surfaces de terre qu'on pourrait cultiver. Je ne l'espère pas, mais on en prend le chemin. Et donc, moi j'appelle à la responsabilité, je dis aujourd'hui, il faut que tous les députés, s'ils se sentent responsables, ils démissionnent pour qu'on, de manière non violente, on crée la condition d'un vrai changement pour que les gens se réapproprient leur vie pour qu'on réfléchisse, c'est-à-dire que ce n'est pas un nouveau code du travail qu'il faut, c'est une abolition du salariat, c'est se repositionner pour que tous les revenus soient sujets à des cotisations sociales, pour arriver à un monde d'équité et de justice. J'aimerais te remercier, toi Eric, Muriel. Madrid. Parce que, parce que franchement, ça élargit les choses, et puis je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'il doit être 20, 21, 21h30. Oh, on est, là, est... super heureux super de vous entendre, là. Hein. On vous fait des gros bisous, et nous, on va se remercier. Ben, nous aussi, on vous fait très gros bisous, et nous, dans l'absolu, on rêve d'un monde où l'argent n'existerait plus, et où on serait tous arrêteurs, euh, qui aurait vraiment l'abolition de l'argent des frontières des pays. Et, euh, mais lui, vous êtes partout tel... Vous voilà. êtes partout, partout. Et, et merci à, à ouais. tous les deux et, tu dis, bisous, merci à vous. et tu dis merci bisous. aux trois autres sur la ZAD hein, parce que ah oui. on, on les entend pas mais ils sont là et vous n'êtes que 5 et moi je vous dis franchement et on a pas on... l'eau, on a pas l'électricité, ça craint on a même pas de gazinière, euh, on voilà filite au feu au bois quand il pleut ça craint donner on vraiment comme des indiens ouais, comme des puissants d'apache on va faire tourner le litchi et puis on appelle la mobilisation pour le 17 pour exactement allez on va contacter monseigneur Gaillot aussi Tête, Allez, gros Allez, gros gros bisous, bisous. On vous embrasse et très fort bisous, On, bisous, on embrasse bisous. les oiseaux, les hérissons On embrasse tout le monde là-bas, humains et animaux hein. ouais, <rire> Les arbres et les ah, rivières bisous. On embrasse la terre, la terre avec des, les verres de terre joli verres de terre Et c'est et, et comme ça Que va se terminer notre 26 e numéro radar Du 5 octobre 2017 Et puis bah, on fait aussi la bise à Macron quoi. La bise à maman, la bise à Macron Salut Macron <rire> <rire> le mot de la patronque.